Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui va s'intéresser à ce vieux rêve. Depuis des générations, ils sont nombreux, les jeunes Guadeloupéens, à vouloir devenir des Thierry Henry, pourquoi pas, des Kylian Mbappé, des Thomas Lemar, devenir footballeurs professionnels. Ils sont tellement nombreux en Guadeloupe. De plus en plus de stages professionnels, soi-disant, se font sur le territoire. Mais est-ce que c'est la panacée Nous posons la question à l'un de ceux qui a marqué l'histoire du football guadeloupéen et national. Luc Sonor est notre invité ce soir. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ce sujet que vous maîtrisez parce que vous êtes le directeur de la Corsair Foot Academy, qui a déjà fait ses preuves sur le territoire guadeloupéen. Vous comprenez, vous qui êtes passé par là, ce rêve qui traverse les générations, euh, de ces jeunes guadeloupéens qui veulent devenir des, des professionnels ben, Je vais vous dire mieux, j'aurais aimé vivre euh, cela de la même façon qu'eux le vivent, parce qu'à mon époque, je, je, je ne rêvais pas de ça en fait. Ouais. Alors, je ne rêvais pas de football, J'étais pas très bon à l'école, mais je ne rêvais pas de football, et puis j'ai eu cette chance qu'un jour, il y ait quelqu'un qui passe et me repère et m'emmène en métropole. C'est pour ça, c'est ce qui m'a amené en fait à, à me dire que finalement, euh, il faut croire en son destin, ça c'est la première chose, et puis il faut surtout se dire que dans ce genre de, de, de, de situation, quand on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous permette de passer l'étape et d'arriver en métropole c'est important, d'où la Corsair Foot Académie pour donner aux enfants cette possibilité là tout en sachant que moi je veux bien qu'on vienne ici faire des stages qu'on vienne chercher les enfants mais je veux qu'il y ait un accompagnement parce que moi je suis parti tout seul et ça, ça m'a marqué, d'où le truc de me dire que je veux absolument que quand les enfants partent, il y ait un accompagnement. Le projet Corsair Foot Academy, ce n'est pas simplement de la détection, c'est aussi accompagner celui qui a été détecté pour, pour l'aider à franchir des paliers parce que c'est un monde qui reste très dur. Ben, J'ai eu la chance de faire une carrière et donc de m'être fait des amis dans le football. Donc euh, c'était la meilleure des manières de pouvoir utiliser ces relations-là. C'est-à-dire qu'avant même de venir ici avec la Corsair Foot Academy, moi j'ai déjà vu les différents clubs avec qui je fais des partenariats qui me disent exactement quels joueurs ils veulent. Parce qu'il y a un truc qu'il faut éviter. Il y a un vrai travail qui est fait en amont. Ouais. Il y a un travail qui est fait en amont et un travail qui est fait après. Parce qu'il y a un truc qui est très important et je veux que tout le monde le sache, c'est que venir repérer un enfant c'est une chose, le faire partie c'en est une autre. Et s'en occuper, s'en a encore une autre. Oui. Parce que trop de personnes viennent ici chez nous, font des stages, font tout ce que vous voulez. Oui, oui. Et ensuite, quand l'enfant y part, il est un peu livré à lui-même. Ça, je ne veux pas de ça, je suis Guadeloupéen, j'ai été un petit Guadeloupéen, donc je vais aider les petits Guadeloupéens, ou les petits, les petits Martiniquais aussi, parce oui. que je fais oui. également en Martinique. Donc euh, l'important c'est ça, c'est que qui est des gens qui viennent faire des stages ça ne me dérange nulle part. Ça, ça veut dire, et on a eu des résultats probants. Oui. Il y a déjà des jeunes joueurs issus de la Corsaire Foot Academy qui ont, qui ont franchi le palier euh, du monde professionnel. Mais je dirais que l'exemple type, c'est euh, Thierry Carconte, oui. qui est à euh, Ajaccio. Euh, ouais, qu'on a repéré, mais je l'ai vu dès le premier entraînement. À la limite, est, oui. ce gamin-là, on sentait qu'il avait le potentiel. Mais je pas quand même qu'il allait partir à 17 ans ouais. et que dès l'âge de 17 ans, on allait lui proposer un contrat professionnel. Je ouais. n'imaginais pas. Et je suis très, très fier de ce garçon parce qu'on m'a dit énormément de choses avec ce garçon ici. C'est vrai qu'il était plutôt indiscipliné, mais il a su comprendre et ça aussi, tout le monde doit le comprendre. Justement, Luc, vous avez euh, des, des résultats probants. Vous avez eu aussi des déceptions. J'ai eu une déception. Euh, que j'ai revu encore au stade il n'y a pas longtemps là, euh, pour le match Guadeloupe-Martinique j'ai eu une déception avec un des garçons il va se reconnaître, c'est le petit ballon un défenseur central euh, très très bon que j'ai trouvé vraiment très bon, qui avait été très bien avec la section de la Guadeloupe bon, hein, ses parents ils ont décidé qu'il qu partait un petit peu plus tôt que prévu, il est parti sur la métropole je l'ai revu je pense d'ailleurs euh, revoir les choses avec lui parce que je trouve que c'est un gâchis, ce garçon-là, il mérite vraiment de partir. Bon, aujourd'hui, vous parliez de toutes ces personnes qui euh, proposent des stages euh, dans des clubs, de la détection. Euh, vous alertez également les parents euh, à ouais. dire faites attention aux rêves que l'on vend Exactement. également. Oui. On ne vend pas du rêve. Il faut faire comprendre aux enfants que ce n'est pas parce que vous avez pris l'avion et que vous allez à Paris que vous allez réussir, que vous allez être professionnel. Le plus dur commence de l'autre côté. C'est pour ça que moi... J'exige vraiment que les, les, les parents ne fassent pas confiance à n'importe qui. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on a tendance à laisser partir son enfant. Parce que je peux le concevoir. Oui. Tous les parents rêvent de voir son enfant professionnel et tous les enfants rêvent d'apporter un contrat à leurs parents. Oui. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut faire attention... À... Comment vous le faites Avec qui vous le faites Parce que je vous assure que c'est la vérité. Je suis en métropole, je reçois nombre de coups de fil de parents qui me demandent d'aider leurs enfants qui finalement n'est pas rentré dans le club comme on leur avait promis. Donc je veux vraiment éviter ça et permettre aux enfants d'avoir un rêve où ils peuvent vraiment les pratiquer. Quoi. Et puis il y a, ça fait partie malheureusement du, du pays également, les sceptiques qui disent eh « ben, euh, ils viennent, ces professionnels euh, ». Faire leur business finalement sur les terres de, de Guadeloupe, qu'est-ce ouais. que vous répondez à ça C'est à mourir de rire, les professionnels viennent faire le business, je crois plutôt qu'ils me donnent un grand coup de main, oui, parce que je tiens à le signaler, je profite de votre antenne pour dire que jamais aucun de ces garçons-là que j'ai amené ici ne m'a demandé quoi que ce soit, ouais. quoi que ce soit, ils prennent sur leurs vacances pour venir ici et m'aider à faire partir les petits, à les faire, euh, euh, ben pourquoi pas, accéder à leurs rêves comme nous on y a accédé. Et, et, et les grands noms hein, du football euh, national bah ouais, et international, Sonny ouais. Anderson, Valdo, Dominique Bijota, Manu Amoros ouais, Etori, et enfin et, et, et ils veulent transmettre, il y a cette volonté en tout cas d'apporter quelque chose euh, quand ils viennent ici en Guadeloupe. Non, ce sont mes amis, ouais. donc euh, euh, j'ai bien pris soin de leur indiquer où on allait de indiquer ce que ça représentait pour moi donc à partir de là, ils arrivent ici et ils savent exactement ce qu'il en est regardez un garçon comme Manu Petit je, je vous cite cet exemple qui, qui est venu avec nous la saison dernière et qui va revenir cette année Manu m'a dit lors de son deuxième entraînement avec les enfants, il m'a dit mais Luc, je ne pensais pas qu'un jour j'allais remettre les pieds sur un terrain et entraîner, il, et... il dit mais maintenant j'ai envie d'entraîner, ces gamins là ils m'ont donné tellement de bonheur, même s'ils n'en repèrent pas et ils vivent quelque chose avec ces enfants-là. Et je félicite les, les, les, les petits-enfants à Guadeloupe et Antillais, qui ont une telle politesse. Moi, ce, que, ce qui me fait plaisir, c'est quand on repart, qu'on est dans l'avion et que les mecs viennent me dire « Putain, Luc, les gamins, chez vous... Euh... » nickel, voilà, c est, c est, ça fait partie malgré de tout qu'on se le dise pour monter de telles opérations, il faut le nerf de la guerre, il faut des partenaires, ouais. vous avez des difficultés parfois à convaincre le monde dans l'entreprise localement à, à participer à ce type de rendez-vous parce que c'est une façon d'apporter également, même si c'est du bonheur ou peut-être <rire> un contrat professionnel à la fin d'apporter à la jeunesse locale. Ça, il faut demander ça à mes associés ouais. parce que je ne suis pas tout seul ouais. non plus ouais. dans, dans, dans, dans ce programme euh, non, non, non, je pas, alors là aussi, j'étais agréablement surpris de l'attitude des partenaires et tout. Euh, tout le monde, vraiment, tout le monde s'implique, tout le monde veut vraiment. Il fallait faire ses preuves. Hein. Ouais. On l'a fait. On a montré qu'on faisait pas pour du blabla. On l'a fait. Puis il y a Corsair quand même. Il y a, a, a Corsair. Je crois que la, la qualité première de la Corsair Foot, c'est le fait qu'il y ait les possibilités de faire partir les enfants avec la Corsaire. Ouais. donc c'est le partenaire principal c'est lui qui nous, qui nous indique et puis je remercierai jamais assez les Guadeloupéens, tout, toutes les entreprises euh, qui, qui se qui sont impliquées ouais, ouais. Et, et qui sont encore là aujourd'hui. Un petit mot euh, avant de terminer sur l'actualité football en ce moment. Vous avez suivi tiens, les Guadaboys euh, ouais. justement euh, dans des matchs de préparation. Euh, Jocelyn Angloma, euh, euh, il lui manque quoi pour trouver le, le bon maillage entre les professionnels et les joueurs locaux On n'est pas loin Je, je sais qu'on a pour coutume de dire que ben, quand on ne réussit pas, c'est l'entraîneur. Ouais. Alors, Josin, il a peut-être sa part de responsabilité. Je ne sais pas, pas. Mais en tout cas, sous les deux matchs qui se sont passés, je crois qu'il faut raison garder. Il ne faut pas être trop sévère non plus. On a joué le Cap Vert. Le Cap Vert, ouais. c'est l'équipe qui a été sortie, qui a failli battre le Sénégal. 8 ouais. huitième de Un finale de la Coupe d'Afrique de de des Nations. Coupe d ouais. Donc voilà, c'est quand même une, une référence. Ensuite, vous arrivez derrière Guadeloupe-Martinique. La Guadeloupe a joué trois jours avant. La Martinique n'a pas joué. Ouais. Donc forcément la fraîcheur, pas elle la était même. plus importante du côté de la Martinique. Donc forcément qu'on pouvait s'attendre à ce que la, les Guadeloupéens aient une petite baisse de régime et qu'on se retrouve dans cette situation. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'affolement à avoir sur les deux matchs là parce que j'entends beaucoup parler. Oui, euh, ça va pas le staff. Mais non, mais il n'y a pas ça. s'affoler. On, on a deux compétitions à préparer. Préparons-les sereinement. Ce n'est pas le moment de chercher à changer Pierre-Paul ou Jacques. Quand on a la chance en Guadeloupe d'avoir un garçon qui s'appelle Jocelyn Goma, oui. qui est titré comme je ne sais comment. Certes, Jocelyn il est introverti. Ce n'est pas le garçon qui va se montrer, qui va parler. Il est comme ça. Essayons plutôt de l'aider pour l'aider à avancer, pour l'aider à progresser, pour que la sélection aille mieux. Parlons maintenant de l'équipe de France, parce que nous sommes en année de Coupe du Monde. Ouais. Un autre sélectionneur, lui, euh, alors il n'a pas les mêmes problèmes, parce que non, euh, lui, il a, il il en a, a pas tort. Oh, bah, le, le problème, <rire> ça, ça va être de choisir les sélectionner, et on espère bien évidemment qu'il y aura un maximum d'ultramarins et de guadeloupéens singulièrement. Euh, Christopher Nkunku, ouais. euh, il mériterait sa place, par exemple, ou bien, ou bien euh, bah, Thomas Lemar, euh, encore, euh, pour cette Coupe du Monde, lui qui avait raté euh, malheureusement euh, euh, la dernière. Ouais. J'étais déjà déçu de ne pas voir qu'il l'ait appelé... Euh... Ouais pour les deux matchs-là, mm -hmm. parce que je pense que Thomas il a sa place dans cette équipe. Mm -hmm. Après, Didier il a ses chouchous, il fait ce qu'il en veut, mais mm -hmm. pour moi, il a sa place dans cette équipe. Coup coup, moi, ça fait deux ans que je dis que ce garçon-là, il devrait être en sélection, parce que ce qu'il est en train de faire en Allemagne, c'était juste magnifique. Donc, euh, sans oublier Kingsley, comment euh, Sans oublier <rire> Kingsley, <rire> lui, l'intoucheur ah bah, pour ouais, moi. Ouais. Euh, euh, même Martial, mm -hmm. euh, ce sont des garçons qui, ce qu'on va compter, mais je ne suis pas certain qu'on sera tous là. Euh, mais j'espère qu'on aura un maximum de joueurs parce qu'ils le méritent. L'équipe de France est championne du monde en titre. Elle va aller là-bas euh, avec euh, quand même pléthore de joueurs qui brillent dans leur club au niveau européen. Euh, elle a toutes ses chances pour cette Coupe du Monde dans un contexte, il faut le rappeler, particulier qui va se jouer en ouais. novembre. Ouais. Ça peut changer les choses là pour les entraîneurs ça peut changer les choses, effectivement. Je pense que la préparation ne sera pas la même. Oui, parce que les championnats, les dates de championnats ouais. vont changer également. Il y a tout un bordel qui va se faire là pour, ouais. pour, ouais. pour le fait que ça aille au Qatar. Mais je dirais que l'équipe de France est favorite. Hein. Ah. ah, oui. vous lâchez le mot. Ah oui, oui, pour moi, les favorite. L'équipe de France est favorite. Vous voyez les joueurs qu'on a c'est pas des, des petits, c'est que des cadres. Et quand vous avez Kylian Mbappé et Benzema devant, ouais. vous savez combien de pays voudraient les avoir les deux là Même le, le, le Brésil avec Neymar, tout ouais. ce que vous voulez. Ouais. Même là, on les surclasse. On a envie l'équipe de France aujourd'hui et son sélectionneur, Didier Deschamps. Oui, mais Didier, tant qu'il est là, je pense qu'on va gagner. Merci, Luxonor, d'avoir accepté plaisir. cette invitation. Peut-être un dernier mot pour les petits footballeurs guadeloupéens qui vous regardent. Ben Juste leur dire que, comme vous, hein, j'étais jeune donc, euh, et j'ai eu la chance de partir très vite. Donc Ce que je vous demande à vous, n'accédez pas à toutes les demandes. Regardez bien les choses avant de vous engager. C'était Luxonor. Merci de nous avoir suivis. La suite de vos programmes, tout de suite sur ETV et également... QSD que vous retrouvez sur le www.etv.gp. Bonne soirée à vous.